J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui petit air ping en nature mais en Espagne. Et je suis accompagné de tonton Snake et de Tati Célie. En fait, ça, ce sont des tétramoriums. Toutes les pierres qu'on soulève, il y en a partout, partout, quoi. De la tétramorium. C'est des colonies matures qui ont déjà un sacré, sacré paquet d'ouvrières. Putain, ça y est, j'en ai plein les doigts. Et oui, on est avec tantôt Snake. moins qui domine dans la région, c'est-à-dire que là, dès qu'on soulève une pierre, c'est cramorium Il y a de fortes chances que beaucoup, beaucoup de pierres dans le secteur soient des, des trameuriums, malheureusement pour nous. Mais, euh, bon, on est là pendant trois jours. On va se promener dans le coin de l'Espagne. On est du côté de Escala. Je sais pas si vous connaissez. C'est du côté de la Costa Brava. Donc, on va faire le tour. Regardez, il y a quand même pas mal d'endroits on est en bord de mer donc on va essayer de trouver après on est que fin avril voilà, on est fin avril donc peut-être que tous les insectes ou les animaux ne sont pas de sortie encore euh, il fait beau, il fait à peu près 20 degrés donc voilà on va regarder tout ça regardez moi cette vue Ah ouais, magnifique, ah, le scolopendre, il est énorme Alors vu la taille, je pense que c'est une femelle. Voilà une très très très belle découverte. Un magnifique scolopendre, avec une araignée juste à côté, je ne sais pas si vous la voyez, toute petite. Magnifique. Un magnifique scolopendre. Magnifique. Il y en a ah ouais des petits, des beaux et tout. Ah ouais Ah bah c'est le même là. Ouais. tu regardes T'as trouvé un scorpion jaune <rire> Ouais. Bon, attends, attends je le filme. Regarde, il est pas noir. Bon du coup avec Dédé on vient de trouver un scorpion. Il paraît jaune celui-là. Ouais. Alors.. Ouais, il paraît jaune et déjà d'une certaine taille Il était juste en dessous de ce petit caillou Et comme il, a de, il est dans un renfoncement On pourra très bien remettre le caillou Sans le blesser Alors il ça, petit bruit tranquille Il est juste là, un petit scorpion jaune Il paraît plus gros que les noirs Qu'on avait euh, trouvé à l'époque Avec euh, notre pote junior Et et grand homme aussi qui n'ont pas pu bah, venir. Hein. Grand homme lui, euh, il n'a pas pu venir, il n'avait pas ses congés. Parce qu'il a fallu qu'on passe des jours de congés pour vous proposer euh, ce site vidéo en attirant. Ouais On est avec Tati aussi. Coucou tout le monde Alors, c'est bien pour ouais. l'instant ouais. ouais, le soleil est là, bah un peu de vent mais franchement. Bon, ouais, c'est nickel. Bien, parce est bon, ça, ça ben, Jennifer n'a pas pu venir, il faut bien avoir deux chats qui, sont... qui viennent avoir des bébés, donc elle est restée à la maison pour s'occuper des petits chatons. Ouais, petit cloporte c'est normal on est en bord de l'eau il faut savoir que le cloporte c'est un crustacé donc il lui faut de l'humidité Ça, c'est pas une coccinelle asiatique. C'est des bonnes coccinelles, ça. Bon, ça espagnol. On en est même en France. Coccinelle à 6 points. Bon, voilà les Dédés. Je sais pas si vous entendez le petit vent qu'il y a. On est sur la première journée. On est arrivé vers midi. On a mangé. On a loué une, une petite maison avec Tonton ton Snack et Taticelli. On est venu avec nos trois enfants, donc c'est normal, vous n'allez pas les voir en vidéo, vous allez peut-être les entendre. Donc on est sur la première journée, c'est déjà pas mal. Donc on va regarder ça de plus près. Bisous! Tantantantantant, qu'est-ce que c'est ça? Sortir, je veux sortir, je veux sortir Ah bah je suis déjà dehors, hein. merde Et ça ce sont Nous on va pas filmer ça Mais ce sont des, euh, des fédoles Et ça ce sont les majors fédoles celle là là T'as vu ce sont un peu euh, entre guillemets les soldats C'est des fédoles euh, Normalement fédoles palidula, je pense Comme en France Tu vois les petits majors là tu vois un petit peu Ouais, c'est transparent on dirait. Ouais, par contre les couleurs elles sont... Alors ça c'est comme les tétramoriums en captivité. Oh. On appelle ça les reines de l'évasion en fait. Par le prendre ah, du notus, mais je ne sais pas lesquelles. Je ne les connais pas celles-là. Très agressif. Ouais, très très agressif. Alors là, nous sommes sur une magnifique espèce de camponotus espagnol, laquelle je ne sais pas. Euh, Taille vraiment comme les Trinotatus et les lignes perdus. Mais une espèce que je ne connaissais pas du tout. Ici, nous avons des majors énormes. Énormes, les majors. Regardez, c'est des majors de 2 cm. Hein. Très agressifs. Hein. Ils n'hésitent pas à mordre. Hein Tiens, désolé, je t'en donne une. et des physiogastries de dingue C'est ah, oui Ah oui, meurt mort oui. Ah ouais, sont... ça, ça picote pire. Des physio de dingue Coucou les dédés, on est au deuxième jour donc on va continuer notre petite randonnée qu'on a fait hier où on s'était arrêté, quand on avait tonton Bonjour tout le monde donc, donc, toi, là, il n'est pas, pas sportif pas Donc avoir... là on remonte la pente, il nous a fatigués hier, mais bon, il faut la faire. pour continuer. Ouais, on va aller voir ce qu'on hein. voit. Et à tout à l'heure. Tu te fasses charger par un sanglier. Et regarde là. Et moi, je finis. Et les copeaux comme ça. Pareil, c'est les donc on est là, les dédés, on surveille on observe la nature qui quelque chose de très important et hop, et là on voit des fourmis Je mène The Walking Dead. Il y a vraiment quelque chose là-bas, non C'est quoi Un je vois pas. Ouais, mais tout au fond. Ah oui, il y a quelque chose. Je sais pas si ça bouge ou pas. Si, ça bouge. Ça bouge. Bon, on est sur le deuxième jour, on a trouvé un peu la même chose, des fourmis et tout ça. Et là, on a une belle vue sur, sur la mer Méditerranée, qui est magnifique. Donc là, on va aller faire une pause pour manger. Et voilà On mange beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, il y avait vraiment personne dans le Burger King, c'était assez sympa. On peut manger là Ouais, on mange là, ouais. Ouais, ça, ça, ça, ça te va Ouais, ça me va, c'est nickel. Il y a des bancs et tout. Bon, wow. est ce qu'on a trouvé, tout le monde Ah, un, un, bâtiment un petit un petit peu d'Urbex. Un, un petit trou Un mélange d'airping et urbex. Il va bien y avoir un endroit pour passer. C'est pareil, même hein. en Espagne, il y a des tags. Il hein. ouais, y en a qui ne sont pas trop mal. Ils sont bien en France. C'est pas vrai, des On est bien en français. peut être chauvin. chauvin. Ouais, Dites-le dans les commentaires. Les français chauvin. sont chauvins On a raison ou pas Avec les frelons, tous tes abonnés doivent être des asiatiques. Ouais. <rire> en fait, as Pano... fait un Avis Faire attention ah, voilà J'adore Patate, mais ça permet de voir un peu les tags. Bon, il n'y a pas d'air airsoft, au moins. Ouais, il oh, y a peut-être gens. Il y a un peu de tout en fait. Hein. Bon, on rentre pas, mais je peux vous montrer un peu comment c'est dedans. On va bâter la perche. Il sous cette pierre, il va se coulo prendre. Voilà. Elle est belle, hein pas plus. Impressionnant, il faut pas tomber voilà. là. On vient devant une petite maison, on va se mettre en mode urbex et on va voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Ils sont hautes oh, les marches. C'est des cailloux de militaire, ça. On est là, on pose le fusil et tata Et là, on peut dire, on est prêt au combat. Bon, les plafonds sont pas hauts. Là, a une deuxième cahute mais rempli de déchets, malheureusement. Plusieurs heures de marche, on trouve à peu près la même chose à chaque fois. Tout dépend des lieux. Mais ça reste sympathique. Ça fait du bien de marcher à la nature. Franchement, ça fait du bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Amenez votre famille, vos enfants, habituez-les à regarder les animaux en nature. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est la première base pour essayer de sauver notre planète un peu. Mais on est sur une base de je sais pas quoi. Mais en même temps on découvre des choses. Là, on est sur la deuxième étape. On va essayer de faire une troisième étape, peut-être ce soir, faire une petite sortie de nuit, voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver la nuit. Donc on va voir si on peut, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Bon, les Dédés, on est de nuit là, Allez tonton. On va essayer de trouver des choses, mais bon, on n'est pas équipé en lumière, hein. on a tout oublié. Tout, ouais là pour euh, la soirée on a tout oublié. Que le téléphone. On voulait se faire une petite nocturne mais si fou, on trouvera plus du côté de chez nous avec la piscine. Ouais, peut-être autour de la maison. Hein. On verra ça. On va marcher des kilomètres. Quand on va revenir, on va se rendre compte qu'il y a tout chez nous. <rire> Et à de suite. Tu as sauté Vraiment sympa. Bon mais bah, déjà on commence par un petit gecko. Pas mal. Très très dur à filmer. Là. Et Après on filme vraiment avec les moyens du bord là. On est au téléphone portable. Super sympa Magnifique Ah oh ouais On va rentrer dans sa cachette Bon les dédés. Petit gecko, petit scolopendre, des petites blattes, tout va bien mmh. Putain con ouais, à la toulousaine On est en Espagne, mais on peut dire putain con Il faut que le disent les espagnols sauf qu'on ne comprend pas Comment on dit putain en espagnol Putain macarena un Un aussi en C'était un très gros ouais, aussi. Un gros, hein il y a Un il me semble. Mais clairement... Euh... Après, par contre, quand on voit la taille des petits geicots, quand en fait, on voit la taille des très gros scolopands, je suis sûr qu'il y a de temps en temps un scolopand qui doit se farcir un gecko. Et probablement pas le contraire. Après, il doit y avoir les geckos qui s'attaquent à des scorpions, à des petits scolopandres et tout. Et les gros scolopands qui sont plus venimeux. Mine-nous en commentaire qui c'est qui gagne scolopand gecko Vous avez entendu la question Vous pouvez répondre, vous aussi les DD. <rire> Scolopendre, gecko ou. Euh... Qu'est-ce que j'avais dit Scolopendre, gecko ou scorpion Moi je dis que c'est la blatte qui gagne. Qu'est-ce que t'en penses Elle, je crois qu'elle est au bout de sa vie. <rire> la blatte avec tous les prédateurs qu'il y a. Ouh <rire> Une falaise de ça donne ouh Pouf C'est ça Ou ouais. il y a aïe aïe aïe aïe Et après plouf <rire> ben, ça, Tout dépend de la falaise en fait. Ouais, mais oui. sur pas. On descend pas trop, ouais. Hein. Oh lolo! Oh ah non, non, moi je recule. Bah, ils ne voyaient pas le fond dans la vidéo. Ouais, ouais, bah, il bah, faut descendre, ça veut dire. Je recule, on hein. est 20, 20 mètres, 30 mètres au-dessus. Vous voyez au fond, il y a les villes. Oui. Magnifique. Même de nuit, on a des belles vues. On arrive à la fin du séjour, on est en train de ranger, on va se laver et on va partir de l'Espagne. Donc, qu'est-ce qui veut dire fin de séjour Ben, Ça veut dire qu'on a dormi dans une maison qu'on ne connaît pas et qui peut avoir des risques de punaises de lit. Donc, qu'est-ce que je vous avais présenté comme produit dans une autre vidéo Le 4 heures chrono, pour éviter de ramener des punaises de lit. Si vous voulez voir cette vidéo, vous l'aurez juste à vous. Allez, on va poser ça dans la valise. On déballe, donc je déballe ça, ça sent bon, voilà, c'est une petite pâte qu'on va mettre dans la valise. Donc là, la valise est à moitié pleine, Donc on range ça dans un petit coin. alors, ben moi je vais le mettre là, voilà, je finis de remplir ma valise et puis ben là on est tranquille pendant 4 heures et comme on a 4 heures de route ben, tout va bien allez j'espère que cette vidéo airping tout ce que vous avez vu ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les dd